Bonjour, bienvenue dans le studio Audio.filed. Aujourd'hui je vous propose un petit jeu un petit jeu qui vous permettra de gagner une clé USB une clé USB que l'on peut glisser dans son portefeuille et qui vous permet toujours d'avoir à disposition de quoi enregistrer du numérique. Les conditions de jeu elles sont très simples vous allez me mettre en commentaire le nombre de notes que vous pensez qu'il y a dans cette composition les trois personnes qui s'en rapprocheront le plus, je les contacterai pour leur envoyer la clé USB. Juste un petit indice, c'est autour de 1000 notes. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram et d'aller visiter mon site. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.